Pour effectuer une reconnaissance d'écriture à l'aide d'un appareil Android, vous pouvez utiliser l'application Office Lens. Pour ceci, vous allez prendre en photo le texte que vous souhaitez écouter. Ensuite, vous cadrez le texte pour avoir uniquement ce que vous souhaitez écouter, et vous cliquez sur « Confirmer ». Quand vous avez terminé, cliquez sur le bouton rouge. Terminer. Tout en bas de cette liste, vous avez la possibilité de cliquer sur « lecteur immersif lire ». C'est cette application qui va vous permettre d'écouter le texte pris en photo. Pour écouter le texte, il vous reste maintenant à cliquer sur le bouton « Play » en bas de cette page.